Django Yakman, les mousquetaires, la Plain city, évidemment, personne n'a ma ouais ouais ouais, personne n'a nul ma fête, personne. jeune padawan en mode jusqu'à la moelle quand il s'allume la tête, il est méga mécran mais qu'est-ce qu'il est sincère quand il rassure sa mère, et il parle à la troisième personne quand il assume Comme un banquier qui passe à la cave, et pourtant je m'arrache à la tâche. Zin, dis-moi, toi, tu ferais quoi à ma place? Et tu pies au son du dojo, C'est la culture, mon gros profite J'écoutais et le potomao, je le trouvais j'avoue, les autres aussi. Donc j'ai changé ma prose en rap, et j'ai poussé la domotique. Depuis j'écris comme un robot gros, mais je dépasse pas le stade de prototype. m'en tape de finir ex eco Tant que tu me dis que tu aimes, c'est bien. ne pas Olaf Box avec les mots, il sait pas le faire avec ses mains. C'est vrai que les acquis sont bien confortables. Seulement, t'endors t'endors pas. T'en viens, t'en viens, on t en reparle. Ouais, on ouais, la sueur coule sur l'écran de mon portable. La rime devient bourbier, rien que m'arrache entre mon board slide, bye bye Je me prends en même temps, je reprends l'entraînement au calme. Je relativise, tous mes tracas sont gaz, Du coup, ça se discute pas. Ça va s'en dire, mais qu'à ça s'enseigne. Dehors, c'est nulle part. Du coup, je reste à la zone, merde. Et personne a n a nul ma fête. Personne Jeune padawan en mode jusqu'à la moelle quand il s'allume la tête. Il est méga mecra mais qu'est-ce qu'il est sincère quand il rassure sa mère. Et il parle à la troisième personne quand il assume sa merde. Merde, merde, j'ai beau forcer, merde je me sens pas à ma place. Comme ma banquette qui passe à la carte. Et pourtant, je m'arrache à la tâche. Zin, dis-moi, toi, tu ferais quoi à Comme la balle sur un contrôle des inédits. Mais je t'ai déjà dit, c'est pas moi qui décide. Même mes deux antennes ne captent pas. L'amour et la haine sont le pire ennemi. Comment savoir